Hey, hey, hey tout le monde, c'est Lucy Hertz Gaming Et aujourd'hui on se retrouve pour la Woodbox de ce mois-ci Enfin je l'ai reçue. Euh, J'ai cru que je n'allais pas la recevoir Mais du coup je l'ai reçue Donc euh, on va voir ça comme ça Voilà, voilà, voilà, voilà Et si j'arrive à ouvrir Vous pouvez voir ce qu'il y a un peu dedans Moi je vois rien du tout Bref, on va piocher au hasard Et on va pouvoir faire cette petite unboxing alors voilà le petit livret donc évidemment le thème de ce mois-ci c'est old school donc je regarderai tout à l'heure on va mettre là et puis on va piocher alors on va commencer par le plus petit truc alors qu'est-ce que c'est déjà on a le petit pins ça me dit quelque chose je crois de toute façon je verrai dans le livret Okay. En tout cas voilà ouais, le petit pince Attends Est-ce que vous le voyez bien oui, là, Vous le voyez bien Le petit pince je suis sûre que ça me dit quelque chose Mais j'arrive pas à mettre euh, Le doigt dessus Je suis sûre que ça va me revenir ou... Enfin bref euh, L'image me dit quelque chose en hein, le alors, qu'est-ce que je vais prendre d'autre On va prendre ça. Oh, trop bien Oh là là Oh là là J'ai réussi Trop bien oh là là. Ah non, c'est carrément un porte-monnaie Zelda, quoi. Oh putain, moi okay, qui Zelda. Oh, oh, je suis trop contente hum, bref. Si j'arrive à l'ouvrir... Mais est-ce que c'est un porte-monnaie classique ou c'est un porte-garde Non, petit porte-monnaie classique. Ah, je vais pouvoir trier comme ça. Je vais pouvoir trier un petit peu mes cartes, mettre celles que j'ai trop là-dedans, si je, je pourrais mettre, je sais pas, peut-être des petites pièces des trois 3 pièces, là je pourrais mettre voilà sinon voilà, il est comme ça, il est beau hein? franchement je suis trop contente d'avoir euh, quelque chose en rapport avec Zelda pour ceux qui me connaissent bien, vous savez très bien à quel point je suis une très grande femme de Zelda et je suis contente de pouvoir avoir ce mois-ci dans, dans cette loot box. Quelque chose en rapport avec Zelda. Alors, on va prendre le plus gros. Je pense que ça peut être. Alors. a l'air d'être une voiture Ah La voiture de Ghostbusters trop bien Ah c'est trop bien Regardez Elle est jolie, donc il faut que je la sorte. Euh oui.. j'ai plus d'angle, c'est pas grave. Ah merde pas chéri. C'est pas possible J'adore mon petit porte-monnaie là, Tilda, là. Oh là là là. La voiture Ghostbuster, elle est trop belle aussi. Hein. Franchement, elle est trop trop belle. Elle est complètement magnifique. J'aimerais bien sortir si vous voulez bien. Parce que j'ai déjà vu euh, les films Ghostbuster et franchement j'avais adoré. Moi qui adore parce qu'il y a en rapport avec les fantômes. Euh, donc donc donc donc si ça peut bien. Je suis sûre que vous, avez, vous savez déjà ce qu'il y a dans, les wood, dans la woodbox de ce mois-ci, ce que vous avez sûrement dû voir d'autres YouTubers. Mais bon, moi, personnellement, j'adore faire ça. Recevoir des goodies comme ça, oh, c'est trop bien. Bon, bon après, c'est sûr que pour gagner la méga woodbox, il faut vraiment avoir la chance d'être tiré au sort, hein. Franchement. Alors, euh, on va sortir la mètre. Mais, vraiment, le mètre. Il est vraiment joli. Franchement, elle est trop jolie. Alors, ça, c'est le devant. Le derrière de la voiture, le dessous. Et voilà Franchement, elle est trop belle. Je la trouve méga belle. Je sais plus comment ils appellent ça, ce qu'il y a dans Ghostbusters, là, pour choper les photos de merde. Ah, merde, je suis sûre que ça va me revenir. Mais bon, en tout cas, j'adore. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Bon, après, sûr que pour le moment, euh, mon favori, c'est le port, mon etc. Moi qui suis une grande grande fan des Zelda. Alors, qu'est-ce que c'est oh trop, trop bien Trop bien, trop bien, trop bien C'est un petit tableau sur le film, le cinquième élément que j'ai regardé quand j'étais petite des tonnes et des tonnes de fois. J'adore la petite loup. Elle est vraiment trop belle. Euh, J'aimerais bien sortir. J'aimerais bien sortir, please Ah, là. Non, Luna ne vient pas sur mon ordi. Je vais vous la montrer parce que, comme d'habitude, elle est toujours avec moi cette morpionne. Regardez. Fais coucou à la caméra, Luna. Coucou. Allez, je te laisse descendre, la choupette. <rire> voilà. Oui, je sais, je te maltraite. La morpionne. Après on va devoir mettre tout ça à la poubelle. Ça c'est le plus chiant Mettre euh, genre les cartons et tout à la poubelle Mais franchement les goodies qui sont dedans Ils en valent la peine, franchement Alors contre il faudra que je regarde Quel est Le thème du mois prochain Oh, puis là, je sens que Je vais voir Là où il y a Toutes mes décorations Évidemment, j'ai fait sauter les petits cartons N'importe quoi ah, je sais. Ok, <rire> c'est là. voilà. C'est mieux de voir sans son plastique, hein. Franchement, j'avais adoré ce film quand j'étais gamine. Et je l'adore toujours évidemment, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu. Alors, qu'est-ce que c'est ça truc. Dernier truc. Allez, bon, ça, ça évidemment, c'est le t-shirt. Malcolm! Oh, c'est trop bien! Oh, c'est Malcolm! c'est trop bien! C'est mince, comment il s'appelle? Euh, ah merde, je sais plus comment il s'appelle. C'est pas Malcolm, c'est euh, son petit frère. Mince! Ah, oh, je sais plus son nom. carrément oublié son nom, c'est pas ah, ouais. grave. La seule chose, c'est que c'est Malcolm, une série que je, que je regardais quand j'étais gamine aussi. Alors. Voilà! Le petit t-shirt. Voilà. Franchement, cette food box elle mérite d'être vachement bien. Enfin, après, c'est sûr que mon, mon petit chouchou, hein, ça reste le porte-monnaie Zelda. Je l'adore tellement. Oh là, là. J'adore tellement ce porte-monnaie. Oh là, là je suis trop contente. En tout cas, euh, je pense que pour la Woodbox de ce mois-ci, je mettrai un petit euh, 4 sur 5. Et euh, ouais à 4 sur 5 Parce que franchement j'ai adoré Mais alors, après c'est sûr qu'il y a des trucs que je trouve que c'est dommage Qu'à qu la place du mon Zelda Ça aurait pas été une figurine J'aurais bien aimé avoir une figurine de Link J'adore Link Mais sinon dans le sens Cette woodbox était Pas trop mal franchement était vachement intéressante Bon on va comme d'habitude regarder en fin de vidéo Le petit carnet Elle allez allez, allez, allez, allez. Ah oui, de ce dernier. Mmh. Mmh. Bon évidemment La Mega Woodbox C'est un truc de fou ce qu'ils mettent dedans Mais bon évidemment je ne saurais jamais tirer au sort Parce que ça serait, ça serait Un petit peu compliqué d'être tiré au sort euh, Parmi tout ça Mais j'aurais tellement adoré avoir la, fi la figurine là, de, de Link là, de Wind Waker là. Oh, Trop bien mais sinon c'était pas mal. Ouais, je... je crois que c'est. Oh je sais plus comment il s'appelle le frère de Malcolm. Ah je sais plus comment il s'appelle le petit frère de Malcolm. Bon évidemment. On a ce qu'on a reçu. Voilà. <musique> ah d'accord c'est en... donc euh, le petit pin c'est en rapport avec euh, avec les films japonais d'accord d'accord d'accord d'accord bon euh, je, vais, je pense aller voir bon, vite fait la woodbox au mois prochain euh, j'ai oublié de m'informer parce que je pensais que j'allais pas recevoir la woodbox parce que je pensais que, moi, que mon abonnement n'aurait pas été euh, comment dire euh, euh, renouvelé donc euh, voilà euh, donc apparemment le mois prochain ce sera février Alors, euh, donc, euh, à mon avis ça va être en rapport avec euh, des trucs sympas je vais voir directement sur facebook excusez hein, ça fait perdre un peu de temps mais bon moi je peux vous parler donc euh, d'ailleurs je suis désolée euh, de parler un peu de nez c'est que je suis un peu peu malade en ce moment, du coup euh, je suis vraiment désolée, mais bon, euh, j'ai dit, vu que j'ai reçu la Woodbox aujourd'hui, j'ai dit, ça serait dommage de passer à côté, franchement. Mais sinon, je suis rencontrée du parc-monnaie de Zelda, j'adore Zelda, ah, c'est tellement quelque chose que j'adore. <coughs> désolée, je m'emporte un peu, même un peu trop, même, mais en même temps, c'est que j'aime tellement la saga Zelda, j'ai même été jusqu'à racheter le jeu Breath of the Wild, ce que je l'avais sur Wii U. Et à Noël, j'ai commandé la Switch, du coup, j'ai dit je vais prendre le, sur la Switch hein, parce que j'adore tellement Zelda. <rire> Donc voilà, je sais, c'est pas raisonnable, mais bon. <rire> euh, apparemment, le mois prochain, le thème sera Power. Alors, il y aura des produits Harry Potter, Sonic, Dragon Ball Z et X-Men. Donc, j'attends avec impatience le mois de février pour un peu voir ce ça donne ce qu'ils vont mettre dedans surtout et euh, donc euh, qu'est-ce que je voulais dire un truc que je voulais vous annoncer mais ah oui que aussi que pour ceux qui connaissent Mystic Messenger et qui jouent ce qui est un jeu un peu otome game euh, en coréen et qui est sorti en, en anglais euh, pour ceux qui ne savent pas même si je suis sûre que tout le monde est au courant qu'il va y avoir euh, la route de Ray qui va apparaître le 31 janvier et je suis hyper impatiente et je vois ouais, que depuis ouais plusieurs jours j'arrête pas de faire des automé games je fais Akuki, euh, c'était quoi euh, période cube euh, God Realize... Donc, euh, franchement, ce sont des automagames que j'aime beaucoup. enfin Après, il faut dire que j'adore les automagames. Hein. Après, il faut dire que je suis un petit peu fifi. Je suis un peu girly, parfois. Mais bon, après, euh, je ne suis pas non plus que automagames euh, comme ça. Mais bon, je trouve que c'est vachement intéressant les automagames parce que ce sont genre des histoires, euh, des histoires avec des... Enfin, pour ceux qui connaissent, vous savez, des histoires avec des choix à faire. Euh, pour les filles, c'est de garçon, pour garçon. Parce que je crois qu'il y a aussi la version garçon qui est ou en fait on joue un mec qu'on doit, enfin bref voilà, la même chose on doit traquer plein de filles, c'est comme des arènes mais franchement je trouve que c'est quelque chose d'intéressant les automégas parce que je trouve que plus ça va, plus ça arrive vers chez nous donc je suis vachement contente de pouvoir jouer à ce genre de jeu Et s'il n'y en a pas énormément pour le moment je suis totalement contente d'en avoir joué, d'avoir joué à certains après pour ceux qui connaissent un peu, il y a Amour Secret, Eltaria, enfin bref, il y en a en français qui sont pas mal mais qui sont en ligne, qui sont en ligne. Mais moi, je parle de ceux qui viennent du Japon directement. Donc, voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo unboxing un peu de la maladie vous aura plu. Sur ce, je vous dis ciao, bye tout le monde, c'était Lucy Hearts Gaming. Profitez bien de mes autres vidéos aussi, n'hésitez hein? pas. Hein? Abonnez-vous, euh, activez comme d'habitude la petite cloche de notification si vous ne l'avez pas fait. Et mettez un, mettez un petit j'aime sur les vidéos, partagez la vidéo. Enfin bref, bon, ouais, faites ce que vous voulez. En tout cas, voilà, je suis contente d'avoir pu faire cet unboxing avec vous. Je vous dis vraiment pour cette fois, ciao, bye tout le monde.